Bonjour à tous, très bienvenue au Chant d'Amour des Oiseaux. Je fais cette annonce pour que tu saches que je viens à l'instant de me faire censurer un live qui expliquait qu'on était déjà dans la troisième guerre mondiale, mais pas seulement. Je donne des détails et on a assez peu de temps maintenant pour se préparer pour ceux qui ne l'étaient pas. J'ai fait un communiqué certainement qui met le doigt sur ceux qui fâchent et de manière concentrée cette fois-ci. Donc je t'invite à aller voir le contenu de ce communiqué. Je viens de le télécharger sur crownbunker.com si YouTube ne me censure pas coup sur coup, j'ai bien l'intention de publier mon communiqué sur l'enquête complète sur les 3 jours d'obscurité. Ce samedi, je ne sais plus si c'est le 8 ou le 9, et je laisserai donc les commentaires ouverts pour pouvoir répondre aux questions pendant la diffusion. Et si jamais c'est censuré aussi, t'inquiète pas, donc euh, je la publierai et je la téléchargerai directement. Euh, sur Odyssey et sur Chrome Bunker ou l'un ou l'autre, je te ferai une annonce pour te dire quoi. Je vous embrasse tous. Ne paniquez pas. N'ayez aucune peur. Soyez simplement informés, vigilants et préparés. Gros bisous.